L'océan, c'est quoi l'océan Rappelez-vous les premières images du film de Jacques Perrin, Océan. D'ailleurs, il avait mis un S, on peut en reparler. Et le petit garçon qui demande à son papa, « Papa, c'est quoi l'océan ?» Alors, une énorme masse d'eau salée, effectivement, qui est un peu partout sur la Terre. D'ailleurs, je fais souvent référence aux, aux superbes photographies de Thomas Pesquet qui est reparti là-haut à 300 km en orbite et qui nous montre des images de planètes bleues. 510 humains ont été en orbite autour de la Terre. Ils sont encore vivants aujourd'hui et tous ont pleuré en voyant la beauté et la fragilité de la Terre, dont bien sûr cette planète océan, de l'eau, de l'eau liquide salée. Et c'est là que le vivant va se développer. La plus grande caractéristique de la Terre, c'est la vie. C'est la plus belle entreprise que la Terre ait jamais portée. Un peu moins de 4000 millions d'années, 4 milliards d'années. Des premières cellules qui ressemblent à des cyanobactéries. On n'a pas les premiers fossiles. On a dans les roches des traces d'activité biologique avec du carbone d'origine organique. Ces cyanobactéries, elles vont se développer dans l'océan d'abord bien sûr sans sexualité et puis vers un milliard d'années avec une sexualité et une espèce qui se reproduit avec, par le sexe est beaucoup plus capable de s'adapter à des conditions changeantes qu'une espèce qui donne toujours des copies euh, filles de la maman initiale. Ces cyanobactéries, elles vont inventer la photosynthèse donc dans de l'eau liquide, hein, capter bien sûr le CO2 qui nous empoisonne aujourd'hui. La lumière du soleil est fondamentale, et on produit en échange de l'oxygène, bien sûr, et des sucres. Toutes les chaînes trophiques démarrent de là. Quand vous regardez aujourd'hui une goutte d'eau de mer, on a beaucoup travaillé dessus avec des gens de Tara Océan, puisqu'ils partent en 2009, et reviennent en 2013, lors de la première expédition, et on va séquencer effectivement la surface de l'océan, les trois premiers mètres. Qu'est-ce qu'on connaît dans l'océan aujourd'hui, dans les musées Espèce décrite, hein donc ça veut dire photographier, dessiner, décrite, séquencer un peu moins de 300 000 espèces. Et Tara nous ramène 600 000 séquences supplémentaires de micro-organismes, hein, des virus, des bactéries et des protistes. Hein. Les protistes, toutes les micro algues du phytoplancton, elles font plus de la moitié de l'oxygène de la Terre aujourd'hui, il n'y a pas que les forêts tropicales. Hein. Et sans les protistes, par exemple, les levures, eh bien vous n'avez pas de fromage, pas de pain, pas de vin, pas de bière. Hein. Donc des organismes extrêmement importants, ça c'est 98% ces protistes de la biomasse de l'océan. Les poissons et les baleines, c'est que 2%. Donc ce vivant, bien sûr, là, est fondamental. Il a évolué avec tous les systèmes de changement qu'on a eu depuis un certain temps. Et l'humain va les exploiter. Il les exploite par la pêche. 85 millions de tonnes, on est au taquet. Ça fait 30 ans que ça n'a pas changé. Malgré des moyens de plus en plus puissants de détection des espèces vivantes dans l'océan et puis de capture, bien sûr, aussi. L'aquaculture... Aujourd'hui, en gros, 100 millions de tonnes, plus que la pêche. On s'est vraiment adapté à ces questions d'aller cultiver dans l'eau, eau douce, eau saumâtre et eau marine aussi. Donc l'océan, il est là, avec trois caractéristiques essentielles, qui sont bien sûr sa connectivité à un seul océan. Quand on prend l'eau de mer à 400 mètres de fond, c'est la même partout, connectivité partout, un océan. Les gens qui vont en fait globes des globes n'ont pas vu de barrière ou de, ou de pointillés sur une carte, hein. ils ont navigué sur le, sur le globe. Salinité, et ça c'est parce que les sels se sont dissous du, du plancher océanique au début, effectivement, de l'installation la, de l'océan, il y a un peu moins, je le disais, de 4000 millions d'années. Et puis bien sûr aussi un système qui est très stable. Beaucoup plus stable, la masse océanique est très grande, beaucoup plus stable qu'un milieu terrestre comme par un lac, une rivière, à fortiori bien sûr l'air. Donc ces caractéristiques-là sont absolument extrêmement importantes à prendre en considération quand on veut travailler sur l'océan. Ce n'est pas la même biodiversité que sur Terre. Hein. Si je prends les animaux par exemple, dans l'océan vous avez une infinité de groupes, 12 groupes animaux, 12 grands phyla qui n'ont jamais quitté l'océan qui ne sont pas sur les continents. Et puis vous avez bien sûr des groupes qui sont adaptés partout, les arthropodes, hein, insectes sur terre, les crustacés en mer, et puis aussi bien sûr les mollusques qui ont bien réussi aussi, les, les gastropodes à la fois sur mer et sur Terre. C'est ça la biodiversité de l'océan. Et l'homme en vit aujourd'hui, hein. on a dit les pêches, l'aquaculture, et puis également des modèles pour la recherche, ça c'est assez intéressant à, à rappeler. Il y a une, une douzaine de prix Nobel qui ont été obtenus grâce à des modèles marins, apparemment sans intérêt, les étoiles de mer par exemple, euh, et puis aussi les, la transmission de l'influx nerveux à partir de l'axone nerveux de Calmar, qui est mille fois plus grand en section qu'un nerf humain. Et on pourrait en parler comme ça à l'infini. Et pour clore sur le climat, les relations avec le climat, l'océan est le principal régulateur du climat. On l'a oublié. Rendez-vous compte, 20 COP sans parler d'océan, c'est pas possible. Tabarly disait Vous savez, l'océan, c'est ce que le français a dans le dos quand il est à la plage. Ben voilà un petit peu notre considération actuelle de l'océan. On le contamine on détruit le littoral, bien sûr, hein. on dissémine tout partout avec plein d'espèces invasives et le climat l'affecte. Et n'oubliez jamais une chose, si l'océan est capable de réguler le climat, le climat qui change l'affecte, mais aussi le vivant qui s'en va, en retour, affecte le climat. Voilà, aujourd'hui, il est clair que notre seule solution, il n'y en a pas 50, c'est effectivement apprendre à le connaître, à l'aimer, à le protéger, à le garder avec nous. Et puis je pense que comme ça, l'avenir de l'humanité sera quand même sous un jour beaucoup plus agréable que ce qu'on peut imaginer.